On va peut être faire un petit peu. Les gars, si vous voyez rien. Est-ce que je suis en train d'inviter un pote je suis En train d'inviter un, un petit poteau. Petit poteau, Petit poteau. Qu Quoi il va faire un live Média. Qui peut m'arrêter Ouais ouais, qui peut m'arrêter Ouais ouais, on appelle Urki, Urki, oh, l'arme ultra cheat, l'arme ultra cheat est dans... Ah c'est qui ça, Danny Pop Oh, frère, moi je, je connais pas mon Danny Pop. Ah, je vais voir c'est qui. Allo Attends, je suis en boucle, je crois. En... Allo Allo Ouais. Pourquoi tu m'as Ah voilà comment faire partir des gens. Ah c'est trop bien. j'en fais peur. Ils ont peur de moi. Est Bastien, tu en ligne ou quoi, Bastien là Putain, Bastien mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Mmh.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 Avent ah il viendra jamais, il va falloir euh, jouer avec eux, c'est bon. Est comme, il faire des dios comblés. Un de... Oh putain, j'ai va combler. Je sais pas si après je fais des pp. Je sais pas si après je fais des pépés. Si après je fais des pp. Pépés... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'après je vais faire des petites pp. Peut-être qu'après je vais faire des pépés. Prendre les pépés, les gars. Euh, faut maximum. Je crois que. Et sur si des que deux dans la partie, moi, quelqu'un d'autre, je m'en bats les couilles. On fait des pépés. Le premier qui se bute, bah ben voilà. Il fait top 1, ça lui gagnera un top 1 en plus. Je m'en bats les couilles. Il fera un top 1 en plus. Hein, couilles, hein. En plus. hein Allez. Allo, allo Oh putain, je suis en partie vocale, donc je suis con. Allo Allo, allo français elle fait pas la malie et moi aussi je l'ai la pioche hein Putain bon. Parle putain elle bon, va quitter il va être tout seul hein. Il va être en Av2 Allez moi je quitte bye Mais ton 2 ah. de... Tu vas être en av 2 mon pote hein. Tu vas mourir hein. Oh il se bat les couilles Ah je rigole frère. Je vais rester avec toi Non non non non non pas ici s'il nous bille frère fou. Ouais, Moi, je suis fou moi, je suis taré. T'as le manteau, ah ah ah ah! taré le manteau, ah ah ah Attends, allô Allô Allô Hum Je vais te ah ah ah je te mettre en psychiatrie. question mmh, qui t'es pas franchi. Enfin, je vais me calmer, mais je vais jouer normalement. Hein. Écoute, on joue normalement, nous. Hein. Hein, si, non, si, non, va moi tout le monde est le même qu'à fait top 1 les gars ce sera plus grâce à lui hein, ça sera grâce à moi hein, c'est un bide. Et même si on fait pas top 1 bah, ça ce sera grâce à moi Et même si je meurs avant lui bah ce sera pas grâce à lui ça sera grâce à moi en, en, fait, en fait lui il aura rien lui lui il a pas de vie il existe pas pour moi voyez il existe pas les gars hein, ok c'est si que ce soit le live lui il n'existe pas ah ah ah Oh my oh C'est oh my ah C'est oh my ah C'est oh my ah C'est oh my ah C'est oh my ah C'est oh my putains pas besoin de toi la bouteille. la Bouteille tu passes là. On va le cuire de toi. Bon, je victimise que tu une bouteille maintenant. Qui veut que tu des bouteilles maintenant, maintenant C'est Bibi, ouais. Nous victimise que tu mets, pas les bouteilles, nous. Ah oh, putain, n'y a pas tout ici. Oh, eh mais moi bon, je vais jamais oublier moi. Je vais tout acheter j'ai dormi Enfin d'accord les gars, donc on euh, va bah, les couilles je, je pose le truc. Et la truc euh, même si après je trouve quand a même si l'arrière a été bleu, on bat les couilles frère, mon bat les couilles pas bah, les couilles frère, je bat les couilles, pas bah, les couilles de la vie, ouais ouais je me taille sans faire la vie. Mmh, je rien. Mmh. Il faut les débarrasser en train d'en foyer qu'une fois moi je me taille hein et euh, toi, si il veut, moi, je me taille. Après, moi, je me taille. Je me taille. J'aime pas ce pistolet. J'ai pas de bottex. J'ai pas d'AIM avec, avec ce pistolet de merde. Pistolet de merde, euh, t'as aucun AIM. J'ai fouillé, celle-là Oh, c'est malin, c'est que j'ai fouillé. Je pense qu'il a un petit peu besoin d'aide là. Ma oui. bah, fou j'ai buté ton pote. Euh elles ont buté. Ça, il va buter mon bikou. Mon bikou, il va buter ton pote. J'ai buté ton pote. Alors, moi je mange pas un gamin, moi je termine, moi je mange des kilos, non. là je me suis mis de la, la farine dans le nez. Oh, moi j'ai fait je des lives pendant les vacances. On, fait, des... On fait un petit peu beaucoup. On fait 4 5. Quand j'ai quelques... Quelques enregistrements quelques enregistrements que j'ai fait mon téléphone sauf que je ne mets pas en ligne. Parce que ça m'aime ça... Allo, allo, allo, allo... Français brrr Français mmh. Il y a français là T'es pas français quand tu wow. débranches ton micro et tu parles pas. Français Français T'es français euh, Savory Hop. Ah frère, fermez là, prends des hop là, frère. Parlez pas. hop hop dans la gueule. Eh, hey, frère, c'est bon, hop je suis comme ça. Non oh, bah, bah, bah. Je dis pas, oh merde, c'est des dinosaures C'est un stream des triceratops C'est un streamer. Ça me casse les couilles, je te jure, c'est... ce vrai, merci beaucoup pour les 5 euros Tu sais qu'il y a Pour qu'il se désac... C'est terrible déri... ouais. Vous m'aurez lâché des gros chers, hein les réils. Franchement, la vignette, on si je serais banouasse, je serais même pas déçu Tu sais, quand tu cherches la merde, tu la trouves Así que me pasó Tu te Dingst in das Dinger. Oh! Ah, the Kacke! Das ist doch ein Kacke. what the S.A. Allô? Allô? Ouais. Ouais, tu on fait du duo? Oh oui. que tu peux m'inviter? cherche quelqu'un pour jouer à former qu'il n'y a personne mais oui moi moi ça va faire j'ai fait au moins 90 parties pas aujourd'hui mais ça va faire à peu près attends je regarde un truc ah oui, sont surtout ouais, sur jeter un euh, attends je t'invite Moi j'ai une playlist sur ce du vibe. Ah bon Ah non je veux le refaire parce que j'ai pas le temps. Trop vite. Mais C'est bon. ça veut pas en avant ah. Sinon, pire toi chez là. Le... Quoi au Pire toi invite-moi. Ah, comment on fait ah, pour t'habiter si tu n'as pas un ami Euh, si tu m'as pas un ami, il faut que tu ailles dans l'avocat, tu fais jeu collectif, tu appuies sur Fortnite, puis normalement tu fais démarrer. Jeu, collectif, collectif. C'est bon là C'est bon là C'est bon moi c'est bon je t'en reviens Mais putain mes Fortnite de mort là Fortnite de mort Putain, t'es en ligne Non je suis vois rien du tout Oh, Fortnite on casse les couilles depuis ce matin ça bug les putains de groupe de mort c'est bon on vite moi Allô. Ouais, ouais ouais ouais ouais de la, de la froide. Froide. ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais parce que que moi je ouais rejoindre ouais ouais moi Là, aussi. Euh, en, la salle, en euh... si vous voulez, en... Oui, ah, ouais, ad... pour autre là, c'est qui qui parle en même temps Plusieurs gens qui parlent en même oh. temps. c'est bon. Moi, je vais juste un bon skin. Ski. Enfin, ouais, bon, ah, ouais, je vais mettre un Bambi. Simple. Avec. Moi, un... ouais, je je ah non, je vais mettre ma play playlist sur Spotify de <coughs> Putain. <coughs> <coughs> oh, moi j'ai une playlist, moi aussi j'ai une playlist sur, sur Spotify. Ou pas ouais. Ouais bah ouais. Ouais hein. ça va.